Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la médiathèque de l'orangerie au programme aujourd'hui des comédies musicales euh, pour commencer deux dvd avec Fred Astaire un hein, en début de carrière qui lance justement la période de l'âge d'or des comédies musicales donc Top hat, le danseur du dessus avec la célèbre chanson Chic to Chic et donc un autre titre La Belle de Moscou avec Sid Charis donc film en couleur euh, musique composée par Cole Porter et euh, un remake d'un film d'Ernst Lubitsch, donc déjà un grand de la comédie, euh, qui s'appelle Ninochka avec Greta Garbo. Euh, beaucoup d'humour, euh, des chorégraphies euh, superbes, euh, avec un cha-cha notamment. Voilà, donc vraiment Fred Astaire pour démarrer, très bonne idée. Ensuite, évidemment, Fred Astaire, il y a aussi Gene Kelly, un autre style de danse beaucoup plus ancré dans le sol. Et vraiment, euh, même ceux qui n'aiment pas les comédies musicales peuvent regarder Chantant sous la pluie. Euh, scénario très bon, euh, les chansons sont amenées naturellement, euh, dans sa part du cinéma, euh, du passage du muet au parlant. Et vraiment des scènes d'anthologie, euh, c'est drôle, c'est bien joué, c'est bien chanté, bien dansé. La comédie musicale à voir. Voilà. Jim Kelly, on retrouve aussi dans cette comédie musicale les demoiselles de Rochefort, de Jacques Demy, euh, voilà un petit bonheur aussi avec des scènes tournées euh, vraiment dans la ville, en lumière naturelle, euh, musique composée par Michel Legrand. Donc les acteurs sont doublés parce que c'est extrêmement difficile à chanter, mais on s'en rend même pas compte et c'est que du bonheur. Une autre vidéo qui se passe en France, c'est logique puisque j'ai est adapté d'une nouvelle de Colette. Et donc, ça se passe dans Paris de la Belle Époque. On voit même Maurice Chevalier en apparition, un accent, accent Frenchie que les Américains adoraient. Voilà, Oscar du meilleur film en 1958 avec Lucie Caron. Voilà, un petit bijou aussi, euh, très sympa. Mais les comédies musicales ne sont pas forcément que des petits bonbons acidulés, à, à déguster. En famille, il y a aussi des meurtrières, notamment dans Chicago ça se passe dans une prison pour femmes, hein, où elles sont condamnées pour meurtre. Et au moment de la première émission à peu près, on va dire. Et il y a également des parodies et du, des comédies musicales trash, un petit peu, avec notamment John Waters c'est son Try Baby, avec Johnny Depp qui est au tout début de sa carrière, c'est avant les ordonnements de l'argent. Donc c'est une parodie euh, des films, c'était grise, hein, des amours contrariés entre un rebelle et une jeune fille de bonne famille. Euh, voilà, on chante, on s'amuse, euh alors vraiment c'est pour rire et de Rocky Horror Picture Show qui est un film culte aux États-Unis vraiment une comédie musicale pour adultes hein, avec des scènes explicites donc voilà à regarder vraiment quand enfin, les enfants sont couchés et il y a encore régulièrement aux États-Unis des séances qu'on peut venir déguiser et où donc euh, il faut assumer messieurs de porter le pantalon port voilà donc, comédie musicale. musicales, j'espère que ça vous a donné envie d'en découvrir. On en a bien d'autres à la médiathèque. N'hésitez pas à nous demander. Et voilà, en espérant que ça vous mettra un petit peu de nos au cœur dans cette hein, période pas forcément très drôle. Voilà, à bientôt.